Bonjour les amis, aujourd'hui Fabien Olicard vous dévoile toute l'arnaque du système pyramidal de Ponzi aux réseaux sociaux. Fabien Olicard, c'est 1 890 000 abonnés, énorme. Fabien Olicard, c'est 218 millions de vues extraordinaires. Fabien Olicard, c'est seulement 745 vidéos. Pour visionner sa vidéo, cliquez sur le premier lien que vous verrez dans la description. YouTube serait très très très fâché contre moi si jamais je passais cette vidéo sur ma chaîne, parce que c'est interdit. Cette vidéo est proposée par hashtag partage, l'annuaire qui aide les futurs info-entrepreneurs pour réussir dans leur aventure sur le web. Bon visionnage à tous, à la prochaine et merci.